Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve pour une technique news un peu particulière. C'est juste après ça Bienvenue dans cette nouvelle édition de TechniNews, TechniNews effectivement un petit peu particulière puisque en temps normal je vous donne de l'information sur les nouvelles technologies, sur les choses qui sortent à droite à gauche pour vous faire gagner du temps, pour vous faire gagner de l'argent, pour que vous sachiez un petit peu quoi faire dans votre business. Alors aujourd'hui c'est juste légèrement différent, c'est-à-dire qu'on va se faire un focus sur une seule chose, on va parler de webinaire et je vais vous donner mes 9 conseils pour suivre un webinaire. Attention, pour suivre un webinaire et non pas pour organiser un webinaire. Mais avant ça, je dois vous redemander encore une fois, parce que je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, de cliquer sur le bouton « Je m'abonne » et sur la cloche pour être certain de recevoir mes Techni news et puis en même temps, ça me donne un coup de pouce, et vous savez ce qui peut me donner Un coup de pouce supplémentaire, il y a deux choses, c'est un commentaire, et puis, et j'y répondrai, je vous je m'y engage, et également de partager mes Techni news euh, autour de vous pour que les gens les connaissent et les suivent. Je commence tout de suite avec, donc vous le savez, les webinaires, ce sont ces euh, rendez-vous qui sont organisés par des formateurs, par des coachs, par des gens qui veulent donner du contenu en fait à un moment donné, euh, c'est sur le web, c'est pour ça que ça s'appelle webinaire, euh, et pour ça vous vous inscrivez, vous vous retrouvez sur une plateforme et puis à un moment donné vous avez rendez-vous à un jour J pour euh, vous connecter et écouter ce que la personne a à vous dire. Il y a deux formes de webinaire, il y a le webinaire sous forme de euh, la personne parle, vous avez un écran, il y a là où les personnes parlent parce que ça peut se faire aussi avec d'autres animateurs, et puis vous vous, vous n'avez qu'une seule possibilité d'intervention, c'est un chat une discussion qui se trouve juste à côté. C'est par exemple le plus connu, s'appelle s'appelle Jam. Vous avez également une autre forme qui se développe de plus en plus, c'est le webinaire sous forme de réunion, et ça se passe avec un logiciel principalement qui s'appelle Zoom. Personnellement, le, le, le, le record que j'ai vu en utilisation de Zoom sur une réunion à laquelle j'ai participé, c'est quasiment 400 personnes. Un truc de fou, ça fait des petites vignettes comme ça. Mais là, c'est encore autre chose, on va en parler. Je commence tout de suite par... Le premier conseil, quand vous, avez, quand vous êtes inscrit à un webinaire, bloquez votre agenda. Qu'est-ce que je veux dire par là c'est quelque chose si vous y êtes inscrit qui est important, ça fait partie du cours d'une formation, ça fait partie d'une information que vous voulez avoir, ça fait partie d'un cursus, bref, si vous vous êtes inscrit à un webinaire, c'est un petit peu comme si vous vous inscrivez à une réunion ou à une formation ou à quelque chose, vous bloquez votre agenda et vous vous tenez dispo pendant une heure ou deux parce que vous risquez de louper le meilleur si vous vous bloquez pas correctement votre agenda, ça c'est bêtement un, un conseil. J'ai envie de dire de, de bon sens presque, mais je vous invite vraiment à bloquer euh, le moment de ce webinaire comme un vrai rendez-vous, parce que c'est un vrai rendez-vous. Le deuxième conseil, il est technique. Eh technique news, sinon ça serait pas drôle. Alors, vous le savez... À un moment donné, il y a un petit peu de technique qui vient se mettre en ligne de compte. Que ce soit pour Zoom, pour Webinar Jam ou d'autres, vous allez éventuellement avoir des plugins ou un logiciel à installer pour pouvoir vous connecter le jour J. Alors, qu'est-ce que je vous conseille À partir du moment où vous recevez l'invitation, souvent, dès que vous êtes inscrit, vous recevez un mail avec le lien de connexion pour le jour J, vous cliquez dessus, tout de suite, vous inquiétez pas, vous n'allez pas arriver à la réunion et découvrir le, le formateur dans une tenue inappropriée, vous n'allez pas découvrir des choses que vous n'avez pas à découvrir, vous allez juste en principe arriver sur une page qui vous dit que la réunion aura lieu tel jour, telle heure, et qu'en attendant, tant que l'animateur n'a pas... Euh, à activer la réunion, il ne se passera rien. Mais par contre, ça peut euh, permettre de déclencher l'installation à l'avance des plugins, que ce soit sur Google Chrome ou autre. Webinar Jam nécessite quelques plugins pour pouvoir fonctionner au niveau, euh, que vous ayez le son, que vous ayez l'image et éventuellement le partage d'écran. Donc tout ça, ce sont des choses que je vous invite à faire à l'avance pour éviter d'être en mode panique à l'heure H, le jour J, euh, je vais pas continuer parce que je pourrais vous en faire d'autres comme ça, mais c'est quelque chose qu'à un moment donné, vous pouvez vous mettre en grande panique s'il faut tout installer et qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas parce que oui, si vous ne le saviez pas, les ordinateurs, ça fonctionne pas tout le temps et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui existent, pour les réparer. Et donc, euh, je vous invite vraiment à le faire en avance. Euh... Webinar Jam, installe quelques plugins, vous les installez. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous mettez des petits commentaires et je vous expliquerai en privé comment il faut faire. Pour Zoom, c'est pareil. La première fois que vous allez cliquer sur un lien Zoom, à partir du moment où vous n'avez pas encore installé Zoom, il va vous proposer de l'installer. Vous allez l'installer, ça se fait en trois clics et deux claques. Franchement, c'est hyper simple, mais toujours pareil. Si vous avez un souci, vous me le dites et je vous aiderai. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Le troisième conseil, si vous avez envie à un moment donné de profiter de votre animateur en mode grand écran pour vraiment profiter à fond dans votre salle à manger, dans votre canapé installé tranquillement et donc de suivre ce webinaire sur une télé et eh bien vous pouvez utiliser votre boîtier Chromecast, vous savez c'est le boîtier qui vous permet de, de, de partager votre écran sur votre télé, le Chromecast est embranché sur une prise qui s'appelle HDMI la prise qui est un petit peu en forme comme ça, je vais peut-être vous mettre un truc au montage là ou là pour que vous voyez donc vous installez votre Chromecast ou éventuellement si vous êtes sur Apple, <rire> sur Apple c'est plus simple, pas besoin du boîtier Chromecast vous partagez directement euh, avec Airplay sur la Télé, toujours pareil, si vous avez besoin d'infos N'hésitez pas à me le faire savoir Mon quatrième conseil, et je ne les ai pas numérotés les conseils Donc peut-être que je vais vous mettre 2, 5 ou 2, 6 Mon quatrième conseil, le jour J Alors ça c'est un conseil, c'est du vécu Comme on dit, le jour J, vous redémarrez Votre box, celle par laquelle internet Arrive, vous la redémarrez, même si elle fonctionne Vous la redémarrez, voilà, ça prend entre 5 et 10 minutes Vous la redémarrez, donc vous vous y prenez une demi-heure à l'avance, vous redémarrez votre box Vous demandez à vos enfants, votre conjoint Bref, que personne ne télécharge Dans la maison, que personne ne se mette à regarder un film en streaming, il vous faut toute la bande passante pour vous, c'est important, c'est quoi la bande passante c'est comme l'autoroute au retour des vacances plus il y a de monde, plus ça bloque, là il faut absolument que vous ayez tout pour vous parce qu'il va y avoir la vidéo, il va y avoir le son, il faut que ça passe il faut que vous entendiez correctement euh, l'animateur, donc le mieux, pour redémarrez votre box ça aura pour effet de la remettre un petit peu comme un petit peu à neuf, elle va sentir toute joyeuse et donc elle va être au top de ça euh, de, son, de son débit et puis vous redémarrez votre ordinateur, moi pendant un temps sur, le, sur mon Mac pourquoi Je sais pas, on ne sait pas tout, hein. même en informatique, on ne sait pas tout, loin de là. Sur mon Mac, si j'avais utilisé une fois ma caméra pour X raison sur un logiciel, euh, si je voulais me connecter un peu plus tard sur un autre logiciel, ma caméra n'était inexistante. Donc, vous redémarrez tout ça, que tout ça soit tout neuf, et puis après, vous attendez gentiment que l'animateur ouvre la réunion j'en suis au conseil numéro 5 et le conseil numéro 5 c'est papier, crayon vous préparez un papier et un crayon vous préparez pas une tablette, vous préparez pas un ordinateur vous préparez pas une tablette avec un stylet vous prenez un papier et un crayon parce que les meilleurs coachs vous le diront, c'est comme ça que en écrivant il se passe un truc entre le bout du stylo, l'écriture et votre cerveau qui va retenir beaucoup plus ce que vous allez écrire moi qui suis un geek fini, j'ai une Apple Watch, un iPhone un iPad, un truc, un machin, j'adore tout ce qui est euh, nouvelle technologie, c'est pas pour rien que j'ai cette chaîne. Et ben, vous savez que vous pouvez me faire plaisir en m'offrant un magnifique stylo plume. Je, je sais pas mon anniversaire, c'est bientôt Noël, mais sachez-le, j'adore les stylos, j'adore écrire, et d'ailleurs, j'écris à la plume. Ça, c'était le conseil numéro 1, 2, 3, 4, 5. Le conseil numéro 6, quand vous êtes branché sur le jour J, vous êtes là, vous êtes connecté, vous dites bonjour, la réunion a commencé. Au niveau de l'espace chat, notamment sur Webinar Jam, mais c'est un peu pour tous les mêmes en fait. Vous avez différentes fonctionnalités que je vous invite à étudier. Vous avez déjà levé la main. Alors levé la main, il existe principalement sur Zoom pour dire je veux prendre la parole, mais je crois que sur Webinar Jam vous pouvez également le faire, lever la main pour poser une question. Bah ça peut être, ça peut paraître un un bête, mais je vais vous dire pourquoi après. Vous avez aussi la possibilité de dire mon commentaire, c'est pas juste un petit commentaire que je mets comme ça, c'est j'active la question, c'est une question pour l'animateur, donc ça veut dire que l'animateur, il va voir, et les autres aussi, le petit bouton question qui s'affiche, et il sait que ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Enfin, le mieux, c'est qu'il y réponde. Ensuite, vous avez le message privé, le message privé qui va être soit vers l'animateur, soit vers un autre participant, etc. Tout ça, c'est des fonctionnalités au niveau du chat, mais j'ai, et c'est mon... Septième conseil, j'aurais vraiment dû numéroter. C'est mon septième conseil. Attention aux messages que vous envoyez. Pour. Euh, J'ai vécu moi des, des, des, des réunions en ligne comme ça où j'avais des gens qui participaient à la réunion, mais je vous me dirais dans la vraie vie, c'est pareil quand même. Hein. Vous êtes à une réunion, vous êtes en train de suivre l'animateur, vous êtes en train de suivre le formateur, puis vous avez toujours le gars à côté qui vous dit Hé, hey, hé, hey, t'as vu le dernier film Hé, hé, hey, hey, t'as vu ça Hé, hey, regarde mon télé. Non Vous êtes en mode, vous êtes en train de suivre un truc hyper important, donc attention à pas forcément envoyer des messages soit à tout le monde, soit à un message privé à l'un ou à l'autre pour lui dire Hé, hey, t'as vu ça T'as vu si Parce qu'en fait, globalement, vous êtes en train de suivre quelque chose d'important, donc si vous n'entendez pas ce que dit le formateur, ce que ce que dit l'animateur en fait à un moment donné vous allez en perdre une partie et c'est un petit peu dommage donc attention parce que la personne à qui vous l'envoyez va pas forcément et vous dire s'il te plaît tu me lâches mais j'ai pas envie de dire ce que tu dis mais sincèrement euh, moi j'ai vécu des trucs c'était un petit peu compliqué parce que j'avais du mal à suivre. et encore plus compliqué et j'en arrive au huitième conseil pensez à l'animateur moi en tant qu'animateur j'ai reçu des messages privés pour moi en plein écran ple... c'est un peu comme si vous les preniez un peu en pleine face des messages pour me poser des questions alors que je suis en train de parler alors je vous conseille un truc quand l'animateur il présente à un moment donné il y a toujours, si c'est un bon animateur, il y a toujours, à un moment donné, il va vous dire « Est-ce que vous avez des questions ?» Si ce n'est pas un bon animateur, il le fera pas, mais vous n'avez peut-être pas intérêt à aller plus loin avec lui. Conseil comme ça, au passage donc attendez qu'il vous laisse la place pour les questions parce que quand même souvent l'animateur il est un peu seul devant son logiciel donc ce logiciel Webinar Jam si vous l'avez jamais utilisé côté coulisses c'est à dire côté animateur il n'est pas forcément évident et puis on se retrouve avec la technique et qui parmi vous dites le moi en commentaire qui parmi vous adore la technique je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui adore ça et même moi qui aime la technique je me suis retrouvé planté à faire des gouttes phénoménales à prendre des 40 degrés parce que en fait vous attendez vous êtes à 2 minutes du démarrage et vous sentez que ça fonctionne pas la connexion internet n'est pas bonne, le logiciel fait pas ce qu'il faut, etc., etc. Sincèrement, c'est des moments de panique qui sont pas cool. Donc, si en plus les gens posent 36 000 questions alors que je suis en train de parler, mon œil est attiré. Ça se fait beaucoup en Facebook Live. Regardez-le quand vous suivez un Facebook Live. Souvent, les gens se coupent pour donner la parole à l'un ou pour pas donner la parole, pardon, pour euh, euh, euh, euh, dire bonjour ou pour dire ah oui t'es là, etc., etc. Au final, on arrive des fois à plus du tout à suivre ce que la personne elle dit. Donc je vous conseille vraiment pour l'animateur à un moment donné de 1. Faites attention aux questions que vous allez lui poser, alors qu'il n'est pas encore en mode question. C'est, attention, c'est comme dans la vraie vie. Si vous arrivez en retard, ne faites pas de bruit. Je, je parle principalement avec Zoom. Souvent, Zoom est, config, est configuré pour que quand vous arrivez dans la réunion, votre micro, votre caméra est déjà allumé. Et moi, j'ai des fois vu des gens arriver comme s'ils arrivaient qui renversaient toutes les chaises, en fait. Mais alors, ils arrivent, ils sont dans leur voiture, euh, ils font du bruit, ils prennent la parole, etc., etc. Non, c'est pas OK. C'est pas parce que c'est derrière un écran. C'est pas parce que c'est en mode nouvelle technologie. Qu'il faut faire n'importe quoi. C'est juste quelqu'un qui vous a invité à une réunion en ligne et ça permet d'avoir des gens qui sont à l'autre bout de la planète, de, à l'autre bout de la planète, de se connecter ensemble et c'est juste génial, mais que diantre un peu de savoir-vivre. Vous voyez ce que je veux dire Donc attention à ça, c'est super méga important. Et surtout, s'il y a de la caméra, ce qu'il y a bien, c'est que vous pouvez aussi être en train de préparer à manger pendant que vous suivez un webinaire, mais attention, coupez votre caméra. C'est vous qui voyez. Si vous voulez avoir juste une oreille qui écoute, c'est vous qui voyez. Selon ce que c'est euh, comme webinaire, et c'est mon dernier conseil, si vous ne pensez pas pouvoir le suivre vraiment en mode concentré, écoute pour recevoir l'information, si c'est un webinaire qui fait partie par exemple qui est au milieu d'une formation ou qui est euh, régulièrement pendant votre formation, euh, vous avez des cours et puis ils sont ponctués par un webinaire, je vous invite vraiment, comme je l'ai dit, conseil numéro un, bloquez votre agenda, soyez là, soyez 100% disponible pour recevoir l'information que vous devez, vous devez recevoir parce que souvent elle fait partie intégrante de la formation, et si vous ne pouvez pas, ne vous connectez pas, c'est sûr que vous allez perdre les questions que vous, vous allez pouvoir poser. Ne vous connectez pas, connectez-vous plus tard en replay pour regarder à un moment donné où vous allez pouvoir être présent à 100 C'était mes 9 conseils pour tirer le meilleur parti d'un webinaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette c'est pas une nouvelle formule de cette c'est une nouvelle formule. De cette formule différente d'une un, technique news, euh, ça ne m'empêchera pas de continuer normalement demain, j'ai pas fait gaffe s'il y avait de l'info, demain à vous donner de l'information sur les nouvelles technologies, les nouvelles infos qui sont importantes pour vous, pour que vous consommiez mieux, euh, pour que vous consommiez plus juste pour cette planète qui en a grandement besoin. Merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas, surtout je vais surveiller à ceux qui me regardent et qui ne s'abonnent pas. Et puis surtout, vous cliquez sur la cloche pour être certain de recevoir la notification. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. A très bientôt. Ciao, bye bye.